Chez, chez nos grands clients, on constate euh, beaucoup de nouvelles initiatives qui vont chercher euh, bah, des approches technologiques un peu poussées autour euh, de, de l'intelligence artificielle, euh, autour du data lake, etc. Et moi, ce qui m'attriste un peu euh, en tant que professionnel de ce milieu-là depuis des années, c'est que euh, trop de personnes ont voulu opposer les démarches. C'est-à-dire, ont voulu dire, regardez, euh, en faisant de l'intelligence artificielle, on arrive à faire... Euh, presque aussi bien que ce que vous faites en dématérialisation depuis, euh, depuis 25 ans Oui, soit. Peut-être qu'en poussant un peu le curseur, ils arriveront même à faire aussi bien. Mais est-ce que c'est ça qui est intéressant est -dire, On connaît très très bien le, le marché de la démat, de l'OCR, de la Radlad, On sait quel taux d'automatisation on arrive à apporter à des processus, à des traitements documentaires. Par contre, ce qui m'intéresse moi en tant que professionnel, c'est les 10-15% qui restent à automatiser, de pouvoir les adresser avec des technologies un peu modernes, dire. Et je trouve qu'il manque encore sur le marché, même si euh, Kofax fait partie des éditeurs qui essaient de pousser un peu dans cette voie, il manque encore sur le marché le fait de coupler toutes ces approches technologiques pour réussir à monter proche du 100% sur l'automatisation, là où, où, avec des techniques classiques, on n'y arrivait pas. Donc là encore, c'est la force de l'utilisation de toutes les meilleures briques logicielles existantes sur le marché pour aller vers l'automatisation de processus. Et effectivement, on en revient à la question de base, pas juste la RPA pour la RPA. Je partage, je partage ton, ton point de vue et, euh, et concernant la RPA plus spécifiquement, je constate un écueil chez, chez nos clients qui consiste à, à, à penser en fait que finalement avec la RPA on peut tout faire. Ce qui peut être acceptable d'un point de vue technique, mais pas forcément d'un point de vue projet. Pourquoi Parce qu'avec la RPA qui, qui est capable de beaucoup de prouesses techniques, on peut imaginer réimplémenter un certain nombre de processus. Mais dans la vraie vie, on se rend compte que en fait, c'est contre-productif. Parce qu'à côté de ça, on a des outils qui sont mieux adaptés, souvent, ou même des verticaux qui correspondent exactement aux besoins du client. Ça veut dire qu'au au final, le client euh, s'engouffre dans un projet spécifique où il va réinventer la roue, quelque part, et finalement, il n'arrivera pas à obtenir aussi bien que le logiciel ou, le, ou, la, ou le, le, composant spécifique le produit qui, ça. qui, euh, qui a été conçu spécifiquement pour ça. Mm. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre de plus en plus. Et, euh, et je pense que, en fait, euh, sous le couvert d'un effet de mode, tout le monde veut faire de la RPA on a tendance finalement à pousser euh, des projets euh, dans, dans la technologie RPA, alors que fondamentalement, ça n'a pas vraiment de sens, en tout cas, est, le bénéfice est, est, est fortement discutable.